Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment fonctionne la facturation au sein du logiciel Labbook. Tout d'abord, il faut se connecter en mode administrateur, en mode route, qu'on reconnaît ici avec cette couleur jaune. La première étape est donc de vérifier, à l'aide du bouton qui est ici, que le module facturation est activé. Ici, si il est activé, il est en couleur. S'il si est de manière grisée, il est désactivé. Si vous avez du mal à voir ce changement de couleur, vous pouvez aussi voir cette même information en cliquant sur Préférences. Et ici en bas, vous pouvez activer ou désactiver le module Qualité, mais aussi le module Facturation, donc le but de cette vidéo. Et donc, la première étape de cette facturation va être liée à l'analyse elle-même. Pour cela, il faut cliquer sur Référentiel des analyses. Et nous allons prendre l'exemple du glucose, ici l'analyse glucose, la B005, nous allons cliquer sur éditer. Et là nous avons en effet tout le descriptif de l'analyse, son nom, son code, euh, que l'analyse est faite en, biologie, en biochimie pardon, euh, sanguine avec les valeurs euh, normales, minimales et maximale et les unités utilisées pour le rendu de résultat. Bref, toutes les informations qui décrivent notre analyse. Ici, pour ce, cette vidéo sur euh, la facturation, on va s'attacher à cette valeur, la valeur de cotation. C'est un des coefficients qui va indiquer le prix de l'analyse. Cette valeur de cotation va être multiplié par un coefficient que l'on va retrouver ici dans l'interface de préférence, ici prix unitaire des actes de prélèvement et des analyses. 1000. Comme vous l'avez vu précédemment, notre euh, analyse de glucose avait une valeur de cotation 10. Multiplié par ce facteur multiplicateur, le prix de notre analyse de glucose est donc... 10 C'est comme cela que fonctionne le, le, la fonction de, de, de, qui attribue un prix au sein du logiciel LaBook. Ainsi, vous pouvez changer soit le prix de votre analyse de manière individuelle, soit en changeant ce facteur multiplicateur, euh, impacter une hausse de tarif par exemple sur l'intégralité de votre catalogue, juste en faisant. Une manipulation. Évidemment, ces prix sont à personnaliser une fois que vous aurez installé le logiciel labbook pour que le logiciel puisse facturer le, le bon tarif. Nous avons donc un, un, un prix et en se connectant par exemple, par exemple avec un compte euh, biologiste, il existe le rapport de facturation journalière qui va vous donner l'état de, euh, des, des factures euh, qui ont été éditées dans la journée par, euh, par votre équipe. Vous pouvez donc indiquer la date euh, que vous souhaitez rechercher et cliquer sur le bouton rechercher, mais aussi rechercher par euh, personne qui a créé le dossier. Si, si vous avez plusieurs euh, secrétaires, vous pouvez identifier et, aider et réaliser l'état de la facturation secrétaire par secrétaire. Voilà, nous avons vu ensemble comment fonctionne la facturation au sein du logiciel LaPouc. Merci.